Alors les enjeux de mon personnage, euh, déjà dans ce roman, il change de pays. Il va à New York après avoir été dans, des, dans les deux premiers. C'était dans un endroit bien franchouillard. Et donc là, mais il se retrouve à Broadway, euh, donc dans le quartier des théâtres à New York, à enquêter euh, dans un, le sous-sol d'un théâtre au milieu de gens un peu, un peu étranges. Donc en fait, le, le vrai enjeu, je dirais, dans celui-là, c'est que pour la première fois, il est dans un endroit totalement euh, disons, hostile, en tout cas très loin de ce qu'il qu connaît. Alors, j'ai pas eu besoin de, de me former sur le, le mode d'investigation américain parce qu'en fait, j'ai un, un peu triché. Comme c'est dans une enclave française à New York, ça m'a permis de réutiliser un peu les codes, les codes français. Par ailleurs, la ville de New York, c'est une ville effectivement très, très inspirante. En plus, c'est une ville très cinématographique. Dans n'importe quel coin de New York, on reconnaît des endroits qu'on a vus dans des films. Donc, pour l'écriture, c'est très, très agréable. Après, moi, comme j'aime bien toujours un peu décaler les lieux, décaler les personnages, j'ai un peu triché aussi sur la ville de New York puisque je l'ai plongée dans le brouillard, d'où le, le titre du livre. Et du coup, ben, c'est vrai que pour les descriptifs de la ville, euh, c est, c est pas, euh, elle est tout le temps plongée dans les nuages, donc il euh, n'y a pas tout, tout ce qui est gratte-ciel, tout ce qui est l'immensité de New York, je l'ai volontairement un peu atténué. Il n'y a qu'à la fin du roman où le, le brouillard se lève enfin, il y a un, un peu de description de, de New York, mais sinon je ne me suis pas tant servi de la ville que ça. Alors le prix, euh, bah, le prix euh, du Polar Européen, c'est un, un très beau prix qui fait beaucoup beaucoup de bien à plein de niveaux. Euh, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien, ça, ça rassure. Euh, donc est-ce que ça met la pression pour celui d'après Oui et non. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a un côté où on se dit, bon, il y a des gens qui me font confiance, donc je vais pouvoir y aller sereinement. Et d'un autre côté, on se dit, ben bah, euh, c'est quand même un très beau prix. Euh, avant, avant moi, il y a eu quelques très beaux noms qui l'ont eu. Donc on se dit, euh, est-ce que je vais être à la hauteur donc, euh, c'est un peu un mélange, et puis ça dépend des jours. Les jours avec, ça, ça booste, et les jours sans, ça, ça mine. Alors le, le théâtre, l'influence du théâtre sur, euh, sur l'écriture, c'est sûr que c'est indéniable dans, dans ce que je fais. Dans les trois romans que j'ai écrits, euh, y a, y a c'est un peu en huis clos, un peu, les, tous les personnages sont très marqués, comme si c'était des comédiens euh, assez marqués aussi. Et mon premier roman, euh, D'Ouve, euh, j'ai d'abord écrit en pièce de théâtre. Je me suis arrêté à peu près à la moitié, puis en me disant je vais, je vais reprendre, je vais refaire un roman. Donc oui, le, le théâtre a vraiment une place importante, et c'est vrai que j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup un jour, euh, essayer de, même d'adapter au théâtre un de mes romans, c'est un projet que j'aimerais bien. Pour la partie série et cinéma, j'ai plusieurs contacts et j'espère que ça finira par, par se faire.